Bonjour à tous, nous sommes en octobre 2020. Euh, on a eu un démarrage euh, du mois d'octobre qui était un peu, euh, euh, ben, une reprise un peu au niveau de l'or aussi, parce qu'on a quand même eu, eu une correction assez importante euh, au niveau de l'or il y a euh, quelques semaines. Et là, maintenant, en octobre, on s'est repris. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais peut-être regarder avec vous euh, les conséquences de bah de de du coronavirus ce qui est arrivé dans le passé et ce qui pourrait arriver aussi euh, dans le futur au niveau de changements euh, drastiques de euh, de la société dans le fond de, de la manière de penser on sait très très bien que le fait que le coronavirus est apparu on avait déjà des problèmes latents euh, au niveau de l'économie on savait euh, que la crise des ripaux en septembre passé septembre octobre passé avait un peu brisé euh, la cadence de cette folie euh, économique où on injecte de l'argent tard et à travers et cette crise des repos a, a comme cassé euh, la tendance qui s'en allait, euh, bien, qui continuait mais qui était comme un peu une folie. Euh, donc c'est là que la crise a vraiment commencé et lorsque le coronavirus était là en février, janvier, février, on en parlait très très peu, lorsqu'on a eu la brisure en mars, là on a vraiment euh, euh, donner euh, tout le, le, le, le crédit au coronavirus, c'est que c'est lui qui avait scrappé, euh, qui avait mis à mal l'économie, mais c'est faux. Euh, dans le fond, déjà l'économie était très très vacillante, on le sait. On a seulement besoin de regarder des euh, graphiques à long terme qui nous montrent que non, on était rendu au bout de euh, d'une tendance à la hausse. Et euh, là, on a eu ce creux-là et euh, la Fed a continué à injecter mais là d'une manière massive parce que je me souviens ça fait pas très très longtemps mais ça fait un an pas encore un an le QE4 quantitative easing 4, -T -T -T -E -S -S -E 4 euh, Jérôme Powell avait dit de pas l'appeler le QE4 parce que c'était pas le quantitative <rire> easing le 4, non, on, on a dit non, non, on injecte de l'argent comme ça, mais lorsque le corona est arrivé, on l'a appelé le QE infini, donc euh, euh, ce n'est plus le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, c'est qu'on injecte d'une manière euh, sans compter dans le système de la nouvelle monnaie, peu importe ce qui arrive au système, on continue jusqu'à ce que ça se, se reprenne. Et, et le drame dans tout ça, c'est qu'avec les années... Euh, on ne reprendra peut-être pas l'économie telle qu'on l'a connue depuis euh, les derniers 10 ans, 10 ans, 11 ans euh, par contre, on pourrait avoir des dents à long terme euh, la bourse, ou la bourse va continuer à monter, euh, au niveau de l'économie réelle, c'est ce, ce, ceux qui va avoir des changements, des changements de paradigme et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui euh, ça, ça se trouve être un article où, où j'ai vu il euh, bah, y a 15 signes que la dépression économique américaine s'accélère alors que nous, nous dirigeons vers la saison des fêtes et c'est des 15 signes 15 signes bon on parle 546 cinéma régales euh, aux états unis sont fermés euh, tout tout ce qui est euh, euh, entertainment, tout ce qui est spectacle, tout ça, s'est euh, arrêté complètement. Euh, les loyers euh, à, France, à San Francisco ont baissé de 20%. Euh, à New York, euh, je ne sais pas si on en parle directement, mais encore là, euh, GM a diminué 10%. Euh, C'est euh, sa production. Euh... Bon, on parle à Sunbosch, licencié licenciera 400 employés. Euh, ben bon, on a rien que ça, Jenny Penny, JC euh, euh, Penny, excusez, environ 15 000 emplois. Euh, je vous avais partagé que euh, Disney, c'était 28 000 emplois. Euh, les compagnies, compagnies d'aviation, euh, c'est vraiment, vraiment... Un, un, un désastre, c'est comp comprenable à cause de ce fameux coronavirus. 32 000, 32 000 employés américains la Airline En tout cas, ça va comme ça. Euh, dépôt de bilan augmenté de 40%. Donc, les dépenses euh, sont plus euh, importantes à New York. Euh, donc, 90% des propriétaires de bars et de restaurants à New York ne pourraient pas payer leur loyer complet pour le mois d'août. Ah, ça, c'est passé, mais encore, ça va être demain, septembre, octobre, novembre, décembre. Et l'argent, euh, comme vous le savez, euh, arrive abondamment dans le système. Et ce que j'ai vu ici, c'est une nouvelle que je veux vous partager, que l'argent arrive au niveau des États-Unis, au niveau de, du Canada aussi, au niveau de l'Europe aussi, au niveau, ben, le Japon, L'argent n'a jamais cessé d'être injecté dans le système, mais là, on a fait un dernier effort pour encore en injecter plus. Et là, c'est on apprend que c'est le Fonds monétaire international qui a prouvé euh, lundi le versement d'une nouvelle aide d'urgence pour 28 pays parmi les plus pauvres pour leur permettre d'alléger leurs dettes et mieux faire face à l'impact euh, de la pandémie. Euh, bah du coronavirus. Donc euh, cette annonce euh, qui fait suite à une mesure identique décrétée en mi-avril pour 25 pays. Donc ce qu'on fait, on on, puis là, on a la liste des pays ici, l'Afghanistan, le Bénin, Burkina Faso, on, on a toute la liste des... On remet des dettes, on, on, on commence avec euh, justement à remettre des dettes, on crée l'argent à partir de rien. Donc lorsqu'on est dirigeant de la planète, c'est nous qui décidons euh, l'argent, qu'est-ce qu'elle est, c'est -ce qu nous qui qui imposons les règles sur la planète, et c'est nous qui défaisons ces règles -là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver au niveau du Grand reset J'ai écouté quelqu'un qui disait que tout ça, c'était de la peau aux yeux, euh, que le World Economic Forum avait comme décrété ça pour un peu nous préparer à des changements structurels de l'économie, mais que dans le fond, il n'avait pas nécessairement l'intérêt et la volonté de de remettre des dettes, euh, on va voir, j'en ai aucune idée, c'est sûr, comme je vous ai toujours dit, l'élection de Trump qui s'en vient dans trois semaines, donc ça va être la, la première partie, on va voir comment que ça va se passer aux États-Unis, euh, euh, le chaos va probablement perdurer, autant si que, que ce soit Biden ou Trump qui remporte l'élection, euh, le, le chaos va être là, et euh, l'économie ne repartira pas euh, en fou, là. Euh, les bourses par contre, euh, avec Biden, que ce soit Trump, Biden, mais Biden a la mentalité d'injecter encore plus euh, dans, ben, au, aux citoyens ordinaires à cause de la pression de, de ceux qui sont à gauche, Bernie Sanders, dans le parti. Mais si euh, les, les démocrates ne remportent pas, le parti probablement va se diviser en deux. Euh, on va avoir vraiment les, les euh, gauches radicales plus appelés les communistes et ceux qui vont, les démocrates qui vont être euh, plus, euh, un peu à la mentalité de, de Trump, là. Euh, mais plus mondialistes, c'est sûr, parce que Trump, il est vraiment ré régionaliste, il croit qu'on doit vraiment s'occuper de notre propre pays avant d'aller s'occuper euh, des autres donc euh, ça commence déjà les remises de dettes, tout ça euh, l'injection monétaire, remise de dettes euh, ça va commencer, ça va continuer euh, tout ben, l'automne la fin de l'automne, tout l'hiver et là j'aimerais regarder avec vous c'est un article, je l'ai mis sur mon site boursetechnique.com euh, euh, qui parle que les pestes euh, ben, les, les pandémies euh, dans le passé euh, comment ont, ces pandémies là ont changé euh, euh, le visage du monde on parle de la peste euh, justinienne euh, et la chute de Rome la peste ju euh, justinienne du nom de l'empereur qui a régné en 527 à 565 est arrivée dans l'empire romain en 542 ah, je... attendez une minute euh... peste noire oui, ok. C'est ça. On continue avec ça. Euh, C'est euh, une peste qui a vraiment euh, changé euh, le monde au niveau euh, du euh, le Califat, euh, au niveau de l'Empire musulman. On a profité pour vraiment euh, attaquer les euh, euh, l'Occident. Le, oui, parce que dans le fond, on se trouvait à avoir euh, l'Empire romain qui commençait à perdre des plumes. Vraiment, vraiment. Et on dit que la peste a été comme un, un catalyseur pour euh, faire en sorte que l'empire puisse vraiment tomber parce que l'empire, les, les, euh, ça, euh, c'est, ça euh, En a profité et, et est allé euh, combattre euh, les, euh, tout ce qui est l'ancien empire romain. Et cela aurait contribué à la chute de Rome. C'est la c'est pas la première j'en avais une autre avant euh, je vais pas la dire pour mais donc euh, cette première peste a vraiment influencé la planète la deuxième peste c'est la fameuse peste noire au Moyen-Âge euh, qui était une vraie pandémie où euh, les personnes avaient plein de boursouflures noires et mouraient on a eu une population qui a été dissimée, je sais pas c'est euh, bon un total de 80 millions de personnes un, euh, euh, la peste noire a éclaté en Europe 1347 et ensuite tué en un tiers et la moitié de la population européenne, soit un total de 80 millions de personnes. Donc, euh, c'est une peste qui a vraiment euh, a, a cessé la, la mentalité qui était là, présente au Moyen-Âge. et après cette peste-là, on a eu un changement total de mentalité et c'est l'époque qu'on appelait la renaissance. Euh, je pense qu'on avait subi euh, des traumatismes très, très, très importants au niveau des populations européennes. Et ensuite de ça, c'était la conquête euh, des grandes... Euh, euh, des, les grandes conquêtes, de, je parle de, de du monde, euh, Magellan qui a fait le tour du monde... Euh, Christophe Colomb, Jean Cartier, euh, Vasco de Gama, On a plusieurs personnes qui sont parties explorer la planète. On avait tout connu, on, on, on avait eu la population décimée euh, de moitié. Donc, ensuite de ça, cette peste-là a contribué à faire avancer l'humanité euh, dans un paquet de découvertes, euh, dans la science et dans tout. Euh, notre présent. Là, je vais lire l'article parce que je, je c'est tiré d'un livre. C'est pas moi qui... A écrit ça, rien de tout cela ne veut dire que la pandémie de COVID-19, toujours en cours, aura des résultats aussi bouleversants. Le taux de mortalité du COVID-19 ne ressemble en rien à celui des fléaux discutés si déçus. Par conséquent, les conséquences ne peuvent pas être aussi sismiques. Mais il y a des indications qui pourraient l'être. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de changer de nouveaux paradigmes dans la société. Euh, les efforts maladroits des sociétés ouvertes de l'Occident pour s'attaquer au virus briseront-ils la foi déjà hésitante dans la démocratie libérale, créant un espace pour que d'autres idéologies évoluent et se métastasent Donc, on parle de ça que avec cette fameuse pandémie mondiale. Ben, pandémie. Euh, au niveau des cas, écoutez, il n'y a pas eu plus de morts qu'une grippe, qu'une qu bonne grippe annuelle là, euh, au niveau mondial. Mais quand même, on parle que euh, cette manière de penser des gouvernements, le fait de confiner les populations, de donner plein plein de restric restrictions, euh, ça va changer la géopolitique au niveau mondial. Euh, donc on parle aussi de la route de soie, de l'incapacité de que l'Amérique a mal dirigé, tout ça. Donc, euh, il va y avoir un, un changement de modèle économique et on le voit à cause du confinement déjà les grandes villes commencent à se vider au profit d'aller dans plus de ben, des petites villes comme je vous avais dit, nous ici Trois-Rivières il y a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent s'installer, quitte Montréal, s'en viennent ici euh, donc c'est bon pour la région parce que ça bâtit vraiment beaucoup et et euh, pour le futur euh, ça va faire grandir euh, Trois-Rivières euh, ben, c'est la même chose, New York, New York s'est vidé euh, avec les mesures de confinement plusieurs restaurants euh, en ont souffert. Donc, non. Mais ici aussi, il faut le dire, là, il y a plusieurs restaurants et euh, tout ce qui est, qui est attaché au domaine touristique souffre encore terriblement. Mais les changements de la société vont se faire sentir euh, dans plusieurs années. On sait très, très bien que, regardez, la pandémie a accéléré l'adoption d'outils technologiques. Euh, la pandémie covid-19 ainsi que des mesures de confinement ont fait craindre à beaucoup de conseillers en sécurité financière une baisse de leurs revenus pour eux ils ont toutefois assez Accélérer l'adoption de nouvelles technologies utiles à leur pratique. Donc on parlait au niveau de, des personnes qui s'occupent de la finance, mais c'est à tous les niveaux. C'est aux personnes aux, qui s'occupent au niveau des euh, des conférences technologies entreprises. Et on a changé notre manière de penser. On a changé notre manière de voir euh, la vie et et du au fait qu'on a changé tout ça. Ben là on se trouve à être dans un un nouveau modèle euh, qui va faire en sorte que les Personnes vont vraiment euh, euh, trouver, euh, s'adapter à ça, on n'a pas le choix. Et c'est ça que je vous ai dit depuis le commencement, il faut s'adapter à ça. Et surtout, on s'en va dans l'électrification des transports, euh, c'est clair, on, on va changer notre manière de, de penser là-dessus. Au niveau euh, de, de la 5G, euh, je... Je sais qu'il y en a qui sont vraiment en désaccord avec ça, euh, dû au fait que les ondes sont plus euh, des, des micros plus, plus micro que les euh, euh, transmissions avec la 4G, et on a besoin de plus d'antennes. Mais euh, le, au niveau de la 4G, ça a été difficile à passer. Ça l'a passé. Au niveau de la 5G, je pense que ça va être la même chose. Euh, C'est pas que je suis pour ou contre, peu importe. J'observe et je dis que ça va passer. Et ici, c'est une nouvelle qui euh, qui nous vient de, de la Grande-Bretagne. L'énergie éolienne alimentera chaque maison en Grande-Bretagne d'ici 2030. Euh, donc, c'est Boris Johnson qui a promis d'aider l'entreprise privée à construire un nouvel Jérusalem à partir euh, de l'épave de la crise du coronavirus. Donc, cette mentalité-là, je parle au niveau de la Grande-Bretagne, mais c'est au niveau de beaucoup, beaucoup de pays. On va... Euh, euh, on sait que la population change et quand il arrive un, un événement qu'on n'avait jamais connu de cette ampleur sur la planète, c'est officiel que les choses, notre mental, nos mentalités ont changé déjà. Donc déjà euh, les les les, euh, les endroits où on peut magasiner tout ça, euh, c'est en train de changer. Les centres d'achat c'est de plus en plus euh, euh, désertés. Donc euh, les centres d'achat c'est sûr que c'est appelé à mourir. Les boutiques. Intérieurs dans les centres d'achat vont mourir. Euh, les caisses électroniques, j'en viens pas comment qu'on a eu de caisses électroniques euh, qui ont été euh, introduites dans cette crise du coronavirus. Donc, euh, c'est tous des paradigmes qui vont faire en sorte qu'on va continuer euh, vraiment, vraiment à, à changer nos habitudes, habitudes de consommation, habitudes de vie. Euh, donc, euh, non, il euh, y a des entreprises qui vont être gagnantes, des entreprises qui vont être perdantes, malheureusement. Et il faut que les entreprises, que ce soit les restaurants, que ce soit euh, les entreprises de touristes, euh, n'ont pas le choix de s'adapter, euh, est-ce que c'est une bonne affaire? Non, je ne pense pas que c'est une bonne affaire. On a, on a combattu le coronavirus à la manière de, euh, de vouloir tuer un moucheron avec un, une masse. Mais la réalité est là. Donc, pour terminer, on regarde ce qui se passe sur les marchés. Euh, on regarde ça tranquillement. On est 9h47. Donc, euh, je vais aller voir euh, les indices. Indices ont un petit peu de négatif ici. Nous, on est rendu à 3000. 3400 euh, au niveau de l'or aujourd'hui euh, ça monte ça monte pas beaucoup mais ça monte et ce que je voulais vous faire remarquer je vous parlais pourquoi que le Standard Poor's va continuer à monter. Parce que dans le fond, on a des injections de capitaux, tout simplement. Il n'y a pas d'autres euh, raisons que ça. Euh, donc, euh, Dow Jones, euh, Nasdaq, Standard Poor's, euh, ça va continuer à monter. Peut-être sur les, euh, le Nasdaq, on va avoir de la correction, euh, mais les technologies sont loin d'être... Euh, euh, en, en arrêt, au contraire, les technologies, que ce soit même les euh, Amazon, euh, Netflix, euh, ont pleinement profité de, de cette euh, de, ce COVID-19 qui a été... Euh, qu'on a connu, puis qui est pas terminé. Là. Donc, euh, encore cet automne, la fin de l'automne, l'élection américaine, encore les technologies sont pleinement utilisées dans ce contexte-là. Et l'art, comme je vous dis, va continuer à monter. Là, on se trouve à avoir ici... Un, on, ce matin, on n'a pas de rien qui nous indique que c'est en train de changer. Cependant, ici, l'oscillateur est peut-être en train de mais ça peut être du long terme, on n'a pas encore de confirmation, on peut pas dire que c'est de la confirmation, et le dollar américain, lui, va poursuivre sa descente, tranquillement, ça va être une longue descente, je, je crois, dû au fait qu'on on injecte encore de l'argent dans le système et on baisse les taux, on laisse les taux d'intérêt bas et c'est pas près de cesser cette baisse des taux. Donc, on se revoit bientôt. L'or, si l'or eh, change de direction, on va être là pour vous en avertir si elle change de tendance et, et on suit le reste du marché pour vous.